Alors prenons cette période pour l'évaluation ou la réévaluation de certains aspects qui pourraient refaire surface de notre passé, surtout que Vénus est rétrograde maintenant. L'éclipse lunaire pour Fouchère Vierge aura lieu dans votre septième maison, faisant des aspects délicats avec votre quatrième maison et votre dixième maison, des secrets enfouie pourrait être révélée maintenant et durant les deux semaines qui suivent cette éclipse, vous pourriez être dans la nécessité d'éliminer certains aspects de votre vie après avoir appris certains secrets qui vous poussent à prendre une certaine décision. Mais le conseil serait de patienter et ne pas prendre des décisions hâtives. Sous l'influence des énergies de ces aspects délicats qui pourraient nous faire avoir, euh, voir les choses au-delà de leur réalité. Vous pourriez avoir tendance à penser que certaines personnes conspirent contre vous, ou bien euh, certaines personnes ne sont pas transparentes avec vous, ou vous cachent de quelques informations qui seraient nécessaires. Il faut que vous soyez conscient que les énergies durant cette période influencent, ce genre de pensée. Alors, patientez durant les deux semaines qui suivent l'éclipse lunaire. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation. Et le 21 juin, euh, une nouvelle lune et une éclipse solaire auront lieu dans votre onzième maison. <coughs> dans le cancer. Cette éclipse solaire dans cette maison signifie que vous allez commencer à voir les résultats de vos efforts qui, euh, que vous avez mis pendant le dernier un an et demi. Donc vous allez commencer à vous préparer pour un nouveau début et vous aurez les six mois, les six mois pardon, qui suivent l'éclipse solaire euh, pour entamer ce nouveau début. Il suffit seulement que vous soyez prêt à éliminer de votre vie les relations toxiques qui ne vous, ne vous a causé que de la peine, et éliminer aussi tout ce qui constitue un fardeau dans votre vie. Ce nouveau début sera considéré un saut important dans votre vie. La seule chose, il faut attendre que votre gouverneur Mercure recommence son transit direct le 12 juillet, avant de prendre des décisions cruciales et utiliser cette période pour planifier et évaluer les choses. Ensuite, vous pourriez prendre les actions nécessaires durant les euh, six mois qui suivent l'éclipse solaire dans, euh, dans votre onzième maison dans le cancer. Donc, vous avez six mois après l'éclipse solaire pour débuter quelque chose de nouvel. Le 25 juin, Mars entrera dans votre huitième maison et la pression sur vos relations s'allègera beaucoup et vous allez profiter de la présence de Mars dans cette maison durant les prochains six mois jusqu'au 6 janvier 2021. Mars dans cette maison va vous rendre charismatique et magnétique.